Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, merci de demander. <rire> Comme vous pouvez le voir je suis surexcitée aujourd'hui, j'avais super envie de reprendre ma caméra et de tourner une nouvelle vidéo donc. Me voici. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui était prévue depuis assez longtemps sur ma chaîne. C'est un tag, un tag qui a été fait spécialement pour moi par Pinocchio, donc je te remercie pour ça. Et j'ai pas triché, j'ai pas regardé les questions en avance. Le thème du tag, c'est le funny Disney tag, donc j'espère qu'on va bien se marrer. Mais je n'en doute pas vu ma folie, hein. <rire> Et on est parti. Je pense que c'est les mondes de Ralph, c'est vraiment ma chanson du moment, je l'écoute en boucle. Vous pouviez voir d'ailleurs dans le blind test Swap Disney que je vous avais publié il y a quelques semaines, voilà J'ai pas d'idée <rire> Ah si <rire> Il y en a un d'ailleurs vous l'avez vu en vlog sur ma chaîne, j'avais fait l'attraction Art of Animation où vous vous amusez à donner votre voix à des personnages et ça donne un doublage et moi gros fail j'ai jamais compris comment ça marchait et on n'a jamais entendu ma voix. Voilà, meuf très douée. Et sinon, j'avais dit que j'en parlerai en vidéo donc c'est l'occasion. Beaucoup d'entre vous savent que je déteste Minnie, je déteste sa voix, j'ai toujours été un petit peu jalouse d'elle quand j'étais très jeune gamine, niaise à souhait. Bref, je peux pas la voir en peinture et à Animal Kingdom, il y avait une possibilité de se prendre en photo avec Mickey en tenue d'explorateur, enfin super chouette. Et le problème c'est qu'il était en duo avec Minnie. <rire> et comment vous dire que bah je pouvais pas pousser Minnie pour avoir que ma photo avec Mickey. J'ai une photo avec Minnie avec une tête très crispée. <rire> D'ailleurs, je vous en dirai plus dans la vidéo des 4000 que j'ai déjà J'attends juste qu'on passe le cap pour vous la diffuser. Pour mon anniversaire, l'année dernière, puisque c'est le tout premier vlog que j'ai fait sur ma chaîne, on a fait l'attraction Ratatouille à Disneyland Paris, donc au Walt Disney Studio. Et en fait, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui collait pas. C'est normal, on a fait toute l'attraction à l'envers. Alors, me demandez pas comment c'est possible. C'était assez inédit comme expérience. Ils nous ont donné un fast passe pour qu'on puisse la refaire d'ailleurs dans le bon sens. Peut-être Aladdin, parce qu'il a quand même de beaux abdos. Ou Navin, j'aime bien son physique, enfin, je le trouve assez attirant. Comme vous. Après on va penser que, que je suis attirée par les lions, non non, je pense que si Kowu était un humain il serait clairement totalement attirant quoi. Non non non, rembobinons tout Je pense que ça va être assez drôle à voir, je pense que si je devais épouser quelqu'un ce serait Tadashi, Tadashi des nouveaux héros que je trouve absolument incroyable et qui pour moi devrait finir avec Oni Lemon qui me ressemble un petit peu je trouve surtout quand je porte mes lunettes, Tadashi, clairement Tadashi <musique> Ils sont pas faits pour être beaux, alors c'est pas forcément facile. Je dirais Hans, c'est la réponse, je pense, la plus évidente, puisque bah il est fait pour être beau. Ouais, je pense que Hans, c'est quand même le plus canon. Il y a Kronk aussi dans un autre type. Bah, c'est un méchant. Je pense que c'est le Capitaine Crochet. Moi, j'ai beaucoup de mal avec son personnage. J'aime pas du tout. Je le trouve ni vraiment drôle, ni vraiment flippant. J'ai tendance à préférer d'ailleurs Monsieur Mouche à Capitaine Crochet. Par contre, j'adore le crocodile TikTok. Je le trouve hilarant. Ah, il y en a un autre aussi auquel je pense. C'est le méchant dans la ferme, ce rebelle qui yodole là. Il sert vraiment à rien ce personnage que j'arrive pas à regarder, c'est-à-dire que je m'étais fait un marathon de tous les films Disney l'année dernière et j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout de Chicken Little. J'ai essayé trois fois, hein? impossible. Bon je pense que toute la Disney Army connaît la réponse, mais ce serait la princesse Aurore. <rire> trouve clairement qu'elle sert à rien. Elle a littéralement 17 phrases dans tout le film, alors que le film porte quand même son nom. Pas une princesse Disney qui sert à quelque chose et j'ai envie de lui dire Wake Up Aurore, réveille-toi, allez bouge tes fesses, que je sois fier d'avoir le même prénom que toi. Moi j'ai eu une très très bonne expérience avec Jaffa la dernière fois que j'étais à Disneyland Paris sur mon défi des 2000. Il avait joué le jeu à fond et j'avais adoré ce personnage, j'avais trouvé ça vraiment trop cool. Et j'avais adoré Frollo aussi. En fait les méchants ils peuvent vraiment s'éclater avec leur personnage et, et ça se ressent vraiment en fait. Il y en a beaucoup hein. <rire> je pense que celui sur lequel je rigole le plus c'est le film Cousco en fait dans son intégralité. Et après c'est pas Disney Pixar et j'ai honte de le dire mais le passage d'Astérix et Cléopâtre. Ouh où... Où il y a le lion qui chante là <rire> et qui se casse la tronche là sur le savon, ça me tue de rire à chaque fois. Bah <rire> enfin, je sais pas j'ai tendance à rigoler au moment où c'est drôle en fait. <rire> il y a un moment où je peux pas m'empêcher de rire, après je pense que c'est un moment qui doit quand même faire rire tout le monde. Enfin, je pense pas être toute seule, mais dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. C'est la chanson Les poissons dans la petite sirène où on a le cuisinier français là qui court après Sébastien, ça me tue ça aussi. <rire> Par exemple, je trouve que Milou de Toon Studio Prod ressemble vachement à Colère de Vizersa. D'ailleurs, je l'appelle tout le temps comme ça. <rire> Mais c'est difficile de ressembler à Colère en même temps. Hein. Il y a aussi un peu Prince des Successeurs qui ressemble à Flynn Rider, comme certains l'avaient dit sur notre live Disney Bound. Monsieur Toon, je trouve qu'il a un petit air aussi au docteur Facilier parce qu'il est très grand, avec de longues mains comme ça. Et ouais, je trouve qu'il a des petits airs un petit peu docteur Facilier. Je pense qu'il devrait y penser pour Halloween. Aucune. <rire> Ouais, non, moi je suis plutôt héroïne, fée tout ça, sirène. Ouais, peut-être Ariel alors, ou belle. Non, pas trop, il me met avec une bête en fait. Je trouve que Mulan elle a la classe quand même. Elle a pris la place de son père pour quand même défendre l'honneur de la Chine quoi. Il y en a beaucoup, mais j'aurais tendance à dire que Oliver de Oliver et compagnie c'est vraiment l'animal Disney que j'adorerais adopter quoi. Je le trouve trop trop cute. Après vous connaissez mon amour pour les chats hein. Et il y a Moshi aussi, Moshi, Moshi, Moshi, Moshi des nouveaux héros. Voilà. <rire> amour des chats power. Hein. Pua dans Vaiana, qu'on voit quasiment pas. Hey hey aussi. Enfin, je trouve que les animaux de Vaiana dans l'ensemble lui servent pas à grand chose. Mini qui m'exaspère au plus haut point, euh, dont je supporte pas l'intonation. Alors je sais que Mickey a pas une voix beaucoup mieux, mais pour moi ça passe quand même plus que ça. Je pense qu'on parle encore d'animaux là du coup. Simba peut-être. Timon et Ipumba. Ouais, je me verrais bien avec la clique du royaume et tout comme meilleur ami, euh, ça pourrait être rigolo. Ah elle est rigolote cette question là. Et d'ailleurs, euh, je vais vous mettre au défi ma Disney Army. Vous me direz dans les commentaires vous aussi ce que vous pensez de cette question parce que j'ai vraiment envie de connaître la réponse. Gothel. <rire> Gothel et hante, le mariage, vous imaginez un petit peu la, la grosse coucard <rire> Ah le truc improbable Mais ouais c'est un peu ça, ils ont le, le même amour, de même, même égoïsme, le fait d'être prêt à tout pour arriver à leur fin, ouais, je pense qu'il y a moyen. Charlotte de la princesse et la grenouille, après tout c'est un personnage qui cherche l'amour avec un prince, il pourrait y avoir moyen, alors lui ok il finirait par roi, wow. mais au moins ça arrangerait Charlotte. <musique> C'est marrant ça comme question. Hiro Hamada. Ouais, la fille est vraiment à fond sur les nouveaux héros. Oui, oui, oui, oui. Ou euh, Judy Hopps, Ça serait fou. Hiro, je le verrais bien euh, avoir une chaîne gaming. Et Judy, j'aimerais trop l'avoir faire des vlogs hein, sur sa vie dans la police, sur Zotopie, les coulisses et tout. Enfin, ça serait fou. Ma mère ressemble beaucoup physiquement en plus à Mère Gautel. Elle est brune avec une grande masse de cheveux et les yeux verts. Et le fait euh, justement d'être un peu prête à tout pour mes rêves, la complicité qu'elle a un peu avec Flynn Rider, que moi je retrouve vraiment avec mon copain, ouais je pense que Réponse c'est la bonne réponse. <rire> Elle a été recherchée celle-ci. Hein. Alors j'aurais aimé répondre grincheux. Ça m'arrive souvent de, de grogner, de bouder tout ça. <rire> Pardon j'en ris d'avance La vérité c'est que je trouve que je ressemble vachement à Simplet. <rire> Déjà parce que j'ai les oreilles décollées et que c'est un gros complexe, c'est pour ça que vous les voyez jamais. Et parce que je peux être très très bonnette, très maladroite et bon, j'en serais pas à avaler mon. Bon, Mon savon, mais voilà quoi, je suis un peu concon des fois, donc euh, ouais, je pense que ça me plaît, ça me correspond bien. Bon, par contre, je suis hyper bavarde, contrairement à lui. Voilà, bah j'invite toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag à le faire et à me le dire sur les réseaux sociaux pour que j'aille voir la vidéo. Ça me ferait super plaisir en tout cas de voir ça. Et euh, encore merci à Pinocube parce qu'on s'est quand même bien marré devant ce tag. Voilà, ma Disney Army, c'est tout pour le Disney Funny Tag, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, ma Disney Army, prenez soin de vous. Je vous aime Bisous, bisous, bisous